bonsoir à tous j'espère que ça vient alors euh, aujourd'hui petit concept un petit peu différent sur la chaîne euh, qu'on a encore jamais vu et je me suis dit que ça pourrait être quelque chose d'intéressant à faire un petit unboxing concernant ceci alors ceci qu'est ce que c'est bah, beaucoup de personnes connaissent déjà ce genre de machine et de quoi je vais parler mais si tu as cliqué c'est que ça t'intéresse euh, donc c'est une machine sous vide alors je ne m'y connais absolument pas mais euh, j'ai fait déjà euh, quelques un petit peu recensement d'infos et publications sur Facebook sur différents groupes où je suis euh, pour avoir un petit peu des infos sur tout ça. Et la plupart des gens sont quand même fans et d'autres vraiment euh, adorent les machines sous vide, en tout cas s'en servent autant pour de la cuisine que pour des préparations, que même certains dans le cadre de euh, séchés, enfin. Viande séchée, toutes ces choses-là. Et c'est justement des choses que je suis en train de faire. Donc, je vous laisse une petite image. Ça me donne extrêmement envie. Donc, il y a autant du bœuf et du porc qui est en train de sécher. Donc, je vous ferai dans le futur euh, quelques vidéos. Donc, euh, bah, n'hésitez pas surtout à vous abonner. Et puis, au cas où, à mettre des j'aime, des commentaires et partager la vidéo avec vos amis, vos proches. Ça fait vivre la chaîne. Moi, ça ne me fait pas du tout vivre. Mais en tout cas, plus la chaîne prend de l'ampleur et du volume, en abonnés, en likes, en commentaire et tout ça, plus elle est recensée et plus peut-être, dans le futur, il y aura de nouveaux placements de produits ou des choses qui permettront de peut-être faire vivre la, la, la chaîne et tout ça. Donc en tout cas, merci encore à tous ceux et celles qui sont abonnés. Comme vous le voyez par rapport à la vidéo de la semaine dernière euh, sur le euh, c'est juste celle-là, elle vient juste après. Donc on reste dans le même mood, habillé pareil, on ne se prend pas la tête. Vous, vous savez bien déjà avec moi, me Prends jamais la tête sur ça, donc euh, je vais on va, on va tester tout ça. On va regarder ce que ça donne. Donc voilà, on se retrouve avec un nouveau plan euh, légèrement dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Donc on est sur donc toujours à la machine, hein, pas encore déballé. Là, je me suis frié des petites pochettes en plus. Donc euh, bah, normalement, vous savez déjà ce que ça à quoi ça sert, mais euh, bon, voilà. En tout cas, c'est pour, euh, pour la mise sous vide, hein, tout simplement. Donc on va regarder ça. Donc pour justement vous faire. La validation du produit du Laserman, euh, Je vous en ai parlé dans une vidéo juste avant Donc si jamais vous tombez sur cette vidéo là par hasard bah Merci d'avoir cliqué Et je vous laisse également d'un côté ou de l'autre De la vidéo euh, Le petit euh, lien de la vidéo si jamais vous voulez Aller voir ce que je pense de ce Laserman version Serge Donc tac ça Ça dégage Là on n'a pas besoin de plus parce que normalement on est en ouverture facile Donc je vais vous laisser Apprécier cette ouverture Digne des plus grands les plus grands influenceurs qui savent faire de l'unboxing. <rire> ce qui n'est pas mon cas. Donc, tac, tac. Ah bon, on est sur quelque chose d'assez simple, hein, comme on l'entend. Bon, on se croirait vraiment genre emballage d'une télé. Alors, ici, on a le manuel d'utilisation. et life. Ok. Et on va sortir la bête. Ah, qu'est-ce yes, que je pensais Il y a quand même il y a un, un tube entier. Alors, je ne sais pas exactement euh, comment on s'en sert et... À quoi ça équivaut, mais bien sympa. Tac, tac. Ça, c'est cool. Ensuite, là, on n'a rien de plus. Et là non plus. Donc, on va la sortir. Là, dans le carton, on n'a pas plus de choses. Et ici, alors, voyons voir. Tac. Ça, on enlève. Ça aussi. Voilà. Désolé. Donc, on est sur un emballage bah, plutôt plutôt bien. Hein. truc sympa. Donc, la concession est bien foutue parce qu'on a un logement prévu pour la prise. Évidemment, comme on est en Europe et en France, prise européenne, française, hein, en tout cas plutôt française. <rire> Donc ça, on enlève et on est sur quelque chose de plutôt sympathique. Alors, je vais le mettre dans mon sens, excusez-moi, mais je regarde comme ça, vous verrez l'arrière. Donc, je pense qu'on a un bouton euh, allumage. Et on/off, ou peut-être un pour euh, aspirer l'air et l'autre pour activer la, la partie de chauffe. J'imagine que ça se passe comme ça. Euh, donc, euh, double isolation électrique, ça c'est bien. Ok. Et donc ici, alors. Bah, J'ai pas tous les termes, hein, mais bon, on est sur un, un produit quand même bien foutu, moi je trouve. On est sur quelque chose de plutôt sympa. Tac. À l'arrière, on a un petit. Euh, Hop, là, attention, on va peut-être se faire mal. On a un petit bloc. Je pense que ça permet de couper de ce que j'ai vu sur les quelques vidéos. On prend notre sachet, on le fait passer... Ah non, on le fait peut-être passer dessous. Je sais pas. Ou alors, on met le sachet dedans. Bon, je sais pas. On va essayer de découvrir un petit peu tout ça. De toute façon, il y a le... Il y a le, le guide d'utilisation, donc on verra. En tout cas, ici, on a sûrement la partie qui chauffe. Là, peut-être pour enlever l'air. Je ne sais pas exactement comment tout fonctionne, mais... Hâte d'essayer. De, Et puis, bah, voilà. Voilà, voilà. Petite, petit unboxing sympathique. Donc voilà, comme vous l'avez vu, je ne me prends pas la tête sur la chaîne. On fait des trucs un petit peu filmés à la dans un sens dans l'autre. De toute manière, c'est histoire de voir un petit peu tous les plans. Donc là, c'était un petit peu... Le premier unboxing donc, de machine sous vide de Cozy Life, on n'est pas du tout sur un placement de produits, hein, mais je le signale parce que bon, quand même pour une machine qui vaut 30 euros, on verra si ça tient dans le temps, si les produits mis sous vide tiennent dans le temps, tiennent dans le temps plutôt. Mais euh, en tout cas, on est sur un design franchement euh, franchement plutôt épuré. À la verticale, ça, ça rappelle un petit peu la, la PlayStation 5, je crois. Mais, euh, mais sinon... Euh... <rire> Mais sinon euh, voilà bah, en tout cas merci à tous les nouveaux et nouvelles abonnés je leur dis à chaque fois mais n'hésitez pas à vous abonner franchement c'est gratuit ça coûte que dalle et au pire si jamais mes vidéos tu si y a cette vidéo là qui t'intéresse et pas une autre et eh ben bah, désactive les notifs mais voilà et donc ne t'abonne pas pour te désabonner derrière soit tu le fais soit tu le fais pas mais fais pas l'un et l'autre ok euh, voilà euh, en tout cas euh, coup de gueule à part eh ben bah, on testera les deux hein, les deux trucs donc on verra lequel des deux fonctionne le mieux s'il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins bien je ferai des petits essais, il y aura également peut-être de, de la viande séchée, comme je vous en ai parlé en début de vidéo, et puis euh, d'autres choses, peut-être des, des mélanges d'épices, des choses qui viendront, on fera de la, des petites tests dans tous les sens, et peut-être même un petit peu de cuisine avec tout ça. voilà, De ce que j'ai vu, ça se fait pas mal, donc euh, ça pourrait être très cool de voir tout ça. Bah, en tout cas, et bah, merci, bonne soirée, et puis bah, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao